C'est exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire c'est vraiment une continuité dans la mesure où euh, je pense que sans Papicha, il n'y aurait pas eu Ouria. C'est presque un diptyque dans la continuité de, de raconter de, les histoires de femmes algériennes. Euh, avec Papicha, en fait, je, je m'attachais aux années 90, euh, je m'attachais euh, à cette guerre civile. Et 20 ans plus tard, euh, je m'intéresse à une jeune génération qui, qui a vécu avec ces traumatismes, de près ou de loin. Euh, et, et j'avais donc envie de, de, de, de raconter les histoires, les espoirs, euh, les rêves de, ces, de, ces, de cette jeunesse, de cette jeunesse qui, qui garde au fond d'elle les, les traumas de cette période, mais qui a une, une ressource en elle assez forte et qui continue à être debout, en tout cas à, à travers le personnage d'Ouria, notamment. Non, je pense que si on si on commence à avoir peur, on fait rien. Et moi, j'ai tendance à foncer. Alors des fois, c'est pas bien, mais <rire> d'avancer et de faire, c'est un peu ma, ma façon de d'être finalement. C'est vraiment d'avancer. Alors bien évidemment, on dit toujours le deuxième film, c'est très compliqué. Là, il y a une évidente corrélation, mais mais finalement, ce film a été nécessaire. Sans, je pense, Papicha, il n'y aurait pas eu Oria, et c'était indispensable pour moi que que ça soit le deuxième film euh, dans la mesure où euh, c'est la continuité de ce qu'on avait déjà démarré à Alger euh, avec Lina et avec toutes les autres comédiennes euh, lorsqu'on a quitté on s'est dit il faut revenir on euh, ne peut pas arrêter ce récit dans les années 90 il faut montrer aussi la force des femmes aujourd'hui euh, malgré les difficultés et le contexte donc euh, la question ne s'est pas posée mais maintenant je me la pose parce que beaucoup de gens me disent euh, oui c'est il euh, y a beaucoup de ressemblances c'est dangereux, ça aurait pu être difficile mais heureusement qu'on l'a fait parce que sans ça, on ne serait pas posé cette question. Mais et, et pas que les femmes, hein, de façon universelle. Moi, je, je crois à l'art politique. À, je crois euh, euh, au cinéma utile. Alors peut-être que c'est pas très, c'est pas, c'est pas politiquement incorrect, mais, mais moi j'aime beaucoup le cinéma utile parce que je trouve que les images sont beaucoup plus impactantes. Je pense qu'il y a une sensibilité, il y a une émotion, il y a des choses qui peuvent passer davantage qu'un discours politique. Donc moi, c'est vrai que je trouve qu'on peut faire passer pas mal de choses à travers, à travers des films. Ce qui importe, c'est vraiment de bousculer le spectateur, c'est de le faire réfléchir, de le faire rire, de le faire pleurer et, et surtout en fait de, de, de créer, euh, des curiosités, des centres euh, d'inspiration, voilà, des centres d'intérêt. Euh, et euh, oui, je, je, je crois que c est, c est le cinéma utile, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est important et surtout le personnage d'Ali c'est presque une traque, c'est-à-dire que c'est presque un thriller, c'est quelqu'un qui veut absolument récupérer son argent et qui n'accepte pas qu'il soit perdu et récupéré par une femme. Euh, et donc il décide de récupérer cet argent euh, et c'est pour cela qu'il revient finalement dans cet appartement c'est pour ça qu'il qu a les possibilités de faire fermer finalement cette salle de danse et donc euh, c'est quelqu'un qui arrive à s'immiscer euh, vraiment dans la société dans sa vie et, et Alger c'est très petit hein, la ville est petite donc on peut très vite retrouver euh, finalement euh, les gens et, et, et c'est ce que fait Ali euh, dans ce, ce film là et pour revenir à votre question euh, l'importance du contexte je pense que c'est important de, de, de, finalement, de parler du contexte qui est difficile pour montrer à quel point euh, finalement, ces personnages sont forts et puissants et à quel point euh, finalement, leur force de survie est, est beaucoup plus forte que toutes les difficultés euh, qu'on peut vivre euh, au quotidien et en tout cas dans ces sociétés-là. Oui, en fait, il y a deux choses, il y a la danse, l'art comme exutoire, mais il y a aussi le corps. Et alors l'art, moi, c'est vrai que je l'utilisais déjà à l'époque dans Papicha pour faire ce défilé de mode comme une sorte euh, de, finalement, de revendication contre le, le, le voile et, et toutes euh, les autres options de, de, de, de, de, euh, de privation. Et là, dans Ouria, ce qui m'intéressait, c'était aussi de montrer à quel point l'art peut être exutoire, à quel point l'art peut sauver... Euh, finalement ce, ce groupe de femmes parce qu'on parle d'un groupe de femmes aussi du collectif, de, de ce groupe qui va se créer autour d'un projet, euh, euh, autour de cette danse, de cette chorégraphie euh, mais on a aussi le corps avec toutes ces symboliques Notamment le corps tabou dans la société patriarcale, le corps tabou dans les dans les sociétés d'origine maghrébine. De toute façon, c'est pas évident de, de, parce que danser, c'est aussi s'exprimer, c'est raconter des choses. Et, et là, on parle des corps opprimés aussi. C'est exactement ça, c'est les, euh, les deux raisons qui me poussent à, à aller au plus près de ces corps-là. D'une part, hein, c'est pour être au, au plus près euh, de ces femmes, de leurs problématiques, de leurs questionnements, de leurs euh, leur relations, de leur amitié euh, Moi j'aime beaucoup filmer euh, les groupes parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fort dans le collectif qui se crée et en, en l'occurrence dans les sociétés euh, patriarcales où euh, c'est à l'intérieur que les choses se passent, c'est-à-dire que l'espace public est plutôt euh, euh, privatisé par les hommes et donc tous les espaces euh, intérieurs que ce soit une terrasse euh, mais aussi une cuisine c'est là où les choses se passent c'est là où on se raconte c'est là où euh, les histoires euh, se font c'est là euh, que les frustrations se racontent et donc c'est vrai que cet intérieur il est aussi euh, symbolique de cette société euh, mais euh, c'est aussi l'enfermement finalement parce que euh, à la fin elle danse sur cette terrasse comme euh, un théâtre un peu à ciel ouvert mais euh, mais elle reste quand même enfermée dans ce, dans, dans ce, ce milieu. Euh, mais c'est vrai que c'est une façon moi de filmer qui, qui, qui, qui m'intéresse énormément parce que je trouve qu'elle vient aussi du documentaire, elle vient aussi de, de, de, de choses assez... J'aime bien quand c'est impactant, quand c'est vrai, et donc j'ai l'impression qu'on a des choses vraies qui se passent lorsqu'on est proche de ses, ses corps, de ses mains, de ses pieds finalement qui dansent, de, euh, euh, de cette mèche de cheveux qui va être euh, voilà, euh, euh, lissée, de, de cette main qui va venir euh, retrouver l'autre main. Donc il y a quelque chose qui, qui fait partie vraiment de la culture, euh, en tout cas maghrébine. Entre la nuit et le soleil et ce qui importe je pense c'est surtout les éléments naturels et vous avez bien signalé qu'il y a pas mal de, de, de choses qui sont très organiques à travers la mer le ciel bleu le vent tous les éléments un peu auxquels on fait pas forcément attention mais là quand on est dans un monde un peu muet avec ces femmes là c'est des femmes comme je le disais qui sont un peu mises de côté ce qu'on met en valeur c'est ce côté ce côté organique avec ces éléments euh, très naturels euh, mais, mais c'est vrai que le jour et la nuit euh, euh, c'est des éléments euh, qui sont intéressants au départ on a on a ce corps vertical qui danse seul face à ce soleil au début et puis à la fin on est retrouvé par ce groupe de femmes donc elle collectif qui reprend le dessus et, euh, et, euh, et je, je, je trouvais en tout cas que visuellement il y avait quelque chose d'intéressant à faire on passe du côté solaire avec ces danseuses, euh, aux silhouettes, euh, on va dire, de danseuses, mmh. vers un milieu euh, plutôt viril avec euh, les béliers, avec, les, avec ces combats euh, qui sont peut-être un peu violents, mais qui euh, finalement reflètent vraiment une réalité euh, locale. Donc on a, euh, on a cette dualité qui est intéressante, ces femmes-là qui aussi euh, prennent cet espace nocturne pour s'exprimer. Oui, alors il y a de ça, mais il y a surtout un passage de la danse classique vers la danse, la danse contemporaine. Euh, on passe vraiment de ces tutus, de ces corps qui sont un peu rigidifiés dans des, dans des tenues plutôt académiques vers une expression corporelle libératrice, émancipatrice, avec cette danse un peu tribale aux percussions plutôt africaines, qui rappelle le Maghreb, qui rappelle l'Afrique. Euh, avec, ses, euh, avec ses cris aussi, ces cris qui se libèrent, avec ses pieds qui heurtent le sol, avec, euh, euh, avec le vent, avec le souffle, puisqu'il y, y, y a pas mal de, de, de, de moments où on les entend respirer, souffler, c'est vraiment la, le, le souffle de vie et qui, qui, qui reprend aussi. Donc, euh, donc oui, c'était important de, de, de, de parler de ça, oui. Alors euh, oui, il y a eu un, un vrai euh, long travail très laborieux avec, euh, oui, avec une chorégraphe qui s'appelle Ajiba Fami euh, qui euh, nous a épaulés euh, pendant une très très longue période euh, euh, qui a duré plus d'un an puisque Lina a pris euh, pas mal de cours donc de danse classique mais aussi de danse moderne mais aussi, euh, euh, donc elle a dû apprendre la langue des signes pour finalement créer aussi à la fin cette chorégraphie euh, moderne signée euh, donc il y a eu tout un projet tout un programme euh, avec donc, la chorégraphe, puis retrouver aussi les autres femmes, puisqu'il y a eu euh, la formation des autres femmes qui n'étaient pas forcément danseuses, et dans le groupe on avait aussi des femmes qui étaient malentendantes et, et sourdes, du coup on a aussi euh, élargi ce travail euh, de répétition et d'entraînement avec ces femmes-là. Alors c'est vrai qu'avec Lina, on a créé une, une, une collaboration, une, une histoire qui a démarré avec Papicha. On a un peu le même parcours, on a des parents euh, euh, qui étaient journalistes dans le milieu artistique en Algérie. On est imprégné de cette, de cette histoire, de, de, de, de la politique algérienne, du combat de ces femmes-là. Donc on a vraiment beaucoup de choses en commun et on avait envie de continuer à raconter finalement les histoires de la jeunesse algérienne actuelle avec, avec les rêves. Euh, et, et les espoirs et les désillusions aussi. Donc, c'était oui, plutôt une évidence, oui. Alors, euh, en fait, les références, on en a euh, glané énormément, c'est-à-dire que le travail de préparation sur ce film-là, euh, en fait, s'est étalé sur plus d'un an et demi, on a vu énormément de, de films, on a lu beaucoup de choses, on a rencontré des chorégraphes comme Pietra Gala, Marie-Claude Pietra Gala, on a vu énormément de clips, on a euh, essayé de, de, de, de réfléchir à quelque chose de nouveau, mais bien évidemment, ce qui m'intéresse, au-delà de la danse, c'est l'expression corporelle, c'est la liberté et c'est comment finalement arriver à communiquer ses émotions euh, à travers euh, un média, un art. En l'occurrence là, moi j'ai choisi la danse, dans Papicha c'était la couture. C'est euh, trouver finalement euh, des solutions pour s'élever malgré euh, les obstacles de la vie. Et en l'occurrence la danse, euh, là c'est par rapport au corps, encore une fois qui est, un peu, qui est, qui est déjà tabou dans la société euh, maghrébine puisqu'on ne on danse pas dans les espaces publics par exemple c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien vu euh, et, euh, et donc c'est vrai que oui on peut, on, peut, on peut dire Black Swan, on peut parler de, de, de, la, de, de la leçon piano, on peut parler de, de plein de références euh, euh, qui, qui sont venues euh, finalement nourrir notre travail avec Lina Koudry mais ce qu'on voulait c'est une vraie originalité, on voulait vraiment créer une chorégraphie euh, un peu insolite comme ça qui pourrait représenter euh, des femmes euh, euh, qui trouvent une solution pour raconter euh, des choses à travers une langue clandestine finalement puisque elles comprennent entre elles mais c'est pas accessible à, à, à tout le monde et euh, c'est vrai que moi il y a une image aussi qui m'a qui m'a vraiment euh, influencé c'était pendant euh, en fait la vous savez le Irak qui était le mouvement de contestation en Algérie il y avait une danseuse euh, qui euh, qui s'est retrouvée dans un espace public euh, sur pointe euh, à Alger avec un drapeau algérien et autour d'elle il y avait énormément d'hommes qui l'observaient très étonné, euh, curieux de, de, de, de, de, de, cette, de cette posture, c'est vrai que c'est une image qui a un peu marqué aussi ce mouvement de contestation, une femme euh, en, en ballerine, euh, au cœur d'Alger, entourée d'hommes, euh, il y avait comme un espèce de souffle un peu nouveau comme ça, et, et c'est vrai que toutes ces images-là, euh, finalement, sont assez inspirantes.